c'est qu -ce quoi le mec même pas de fuck j'ai un mon rack avec son <rire> j'ai tiré dans le missile d'Aratel ça l'a rack. Ouais. je sais qu'on peut faire ça mais je te... sais pas le missile fuck off la vie t'avances tu veux avec ça oui non touche-moi pas le cul t'as ah, non c'est comme ça qu'on fait un tank chinois les gars Quoi faut le brasser? Pour un tank russe, tu mets ça dans un mixeur, tu brosses, ça donne un tank chinois. Non c'est plus c'est américain puis russe. Yes. Tu, tu mets n'importe quoi dans le mixeur, les chinois vont le prendre. Un vrai chan. Non. non. Tax fraud Le monde, <rire> <rire> le, monde disait... le monde adore ton pseudo, Vincent. Bah je sais, qui qui aimerait pas tax fraud <rire> Base! <rire> Benzai <rire> ah, Lol. Oh, Comment moins je que pas de le rapport Ripper costa Bah... Euh, les crewmates... Imposter bah, <rire> Imposter <rire> Mais... ouais, <Why>, pourquoi <rire> il <a> n'a <inaudible> pas mis ses bouches au Black Prince <inaudible> <inaudible> <inaudible> <inaudible> Non, mais les boys, ils sont pour finir une année, c'est clairement pas ce que je En tout cas, ça a l'air d'être good pour J. Bon, you're a button déjà. Au moins, c'est pas un t Ouch! Tu sais qui m'a tiré dessus, c'est toi? là tu casses les mains en italien puis tu parles. Tu peux Oh moi quelqu'un l'a compris Yo Yo t'as tu fun ce thunder Thunder? Ouais un t'es un ça un ça c'est ta punition parce que tu manges le kiwi avec un poêle. Ok, Jack Panther Gaming. Non, c'est parce que mon IS2 et mon T-Cardiate sont, sont, sont pas terribles déjà là, leur beurre. Ben je vais bien! Ta gueule, ça arrête de mettre la peau de ses véhicules, c'est toi qui est pas bon. Ça par contre, c'est pas non, gentil. Man, il peine, il, peine, il peine 150, mon truc.